Hop. Bon j'espère que tout le monde va bien du coup euh, On fait la deuxième partie Je vais essayer de euh, faire des, des check Parce que j'ai vu qu'il y avait euh, Ayla aussi qui a fait son live euh, Je sais pas si ça continue mais il y a Terrestrine déjà Et euh, Joline Donc on verra On va faire ça je sais pas si il euh, y a le stream de de Ayla qui a commencé donc euh, je le vois pas donc je sais pas si c'était un misclic. mais en tout cas Jolyn est en live et euh, stream est en live et on a fait un shout-out aussi tout à l'heure à, euh, à le DoCast, le -Do -cast, du coup et euh, Anartube était tout à l'heure avec nous ainsi que Big Flame Girls qui m'ont euh, bien euh... trollé, bien joué, euh, good game. Allez, on continue. Donc on était au moment de la du, du début de l'école pour euh, Sam et du coup, là, je me retrouve solo euh, en, en tant que jonc. Tu es tombé au fond du trou, ça presse ici. Oh, lâche-moi. J'étais là en premier. Ok. Fais attention à toi Jon, il y a des paupières qui tremblent, ça veut dire quelque chose Faut aller là Non, toujours pas. Il n'y a plus personne. Bon... On doit aller à la mine là j'imagine. On va aller voir Miyazaki. Bonjour Miyazaki. Ah, je vois qu'on a appris à se prendre de. Ah oui, donc, donc on va à l'école aussi. Tu ne penses pas que c'est un peu tard John Ok, on va à l'école. Eh bien, allons à l'école. C'est ça, c'est... Faut aller à l'école. Euh... Oui, ça a l'air d'être ça. J'écoute un peu vite. Le son a l'air bien. Et euh, bah du coup, on est reparti. Hein. D'ailleurs, en passant. Bonjour. Euh.. Delotix, je pense qu'on va te jeter. J'avais oublié cette histoire. Au revoir. Purge. Le ban. Salut. Comme ça au moins c'est fait. Allons à l'école. Bonjour, mère de Binocle. Qu'est-ce qui a bien pu se passer par la tête de la directrice autorisée ce genre de... ah. Bon, j'ai enlevé l'avertissement, mais euh, peut-être qu'on va tomber sur autre chose. Monsieur Favre, tiens donc, le père de la petite Samy va aussi à l'école. Quel sérieux. Oui, oui, oui, quel jeune homme studieux. Merci. Je crève de faim. Je me demande ce que ce bon vieux Kim a dans son déjeuner. Ah. Bah, vous avez l'air très gentil, euh, dis donc. Que, que, que, que, que vous voulez Ah, vous avez une quête, madame. Madame, pour de vrai. On va bientôt euh, rentrer en classe. Tu es prêt pa Alors, pas tout de suite. Euh, je vais faire un petit tour. J'arrive. Mais ouais, pas trop, non. Mais bien sûr. Je vais dans la salle d'à côté, juste. Il n'y a rien. Les toilettes. Ah, c'est les autres toilettes. Parce que c'est condamné de l'autre côté. On peut utiliser les toilettes Non. Ce n'est pas un jeu à toilettes. Ah, mais j'avais pas vu qu'on pouvait descendre. Ah, mais c'est la cour, tu es sûr que tu as bien entendu Oui, archi sûr. Tête de chiffon a dit qu'elle connaissait la surface. Ah, c'est tête de chiffon maintenant, ok. Tête de chiffon. <rire> Aucune chance que j'ai mal entendu. Bon, bah on continue un peu sur le, sur le harcèlement scolaire, donc euh, ne faites pas ça chez vous, euh, ni à l'extérieur, ni dans l'école, ni n'importe où en fait, c'est pas bien. Ça heurte les gens. C'est le père de tête de chiffon. C'est l'heure de l'école, venez. c'était juste pour regarder ça. Il n'y a pas un trésor caché quelque part On peut faire du... Non, on peut pas faire. On peut faire de la des tractions Non, toujours pas. On peut sonner la cloche non plus. Ah On peut jouer au ballon on peut jouer au ballon Ballon. Ouais, le ballon. Quel contrôle. Bon, voilà, c'est fait. On a fait le travail. Ah, c'est l'heure. Ah mince, on est en retard, du coup. Attendez, il y a quelque chose ici. Il y a une porte, on dirait. Non, c'est pas une porte. Là, on peut ouvrir. Ah. Souviens-toi, je ne t'ai pas... Ne... Tu ne dois pas parler de ce que je t'ai dit à l'école, hein, mon piquet. Tu veux parler de l'oncle Müller ne prononce pas le nom de cet ingrat devant moi. Ah. Je parle à mon fils, ça ne se voit pas. Du vent. Ah, ma mère merci, au revoir. Ok. Il y a un nom dit là sur lui-là. Bonjour. Kim, je n'ai pas vu Fang sur le chemin de l'école. J'ai un mauvais pressentiment. Ah ouais, non mais. Ça prête sûrement à me jouer un mauvais tour, mais il faut. faut... Cassez-vous. Cassez-vous. -vous. Casse Par Par On ne peut rien faire. Purée. Quel enfer. Nous nous cachons sous terre. Au-dessus de nous, ne règne que la mort. Assez ah, sympa, ça. Qui pénétrera dans les terres interdites, ouvrira une voie vers le monde extérieur et scellera le destin funeste de l'île cocotte. Madame, pour de vrai Madame, pour de vrai Que... que quoi donc, Gladys Si ça fait si peur, là-haut, pourquoi est-ce que les gens continuent de vouloir y aller C'est... Euh... Parce que là-haut, le ciel est bleu. C'est la plus belle chose du monde. Ça ne... Menteuse Tu as une preuve. Je l'ai vu de mes yeux. Mais oui, bien sûr, tu es une affabulatrice, toi aussi. Ah ah ah ah. Non, c'est pas vrai. C'est la vérité, je l'ai vraiment vu. C'est bien ce que je disais. Encore un mensonge. C'était très sympa, le 10, hein. Franchement... Je ne suis pas une fab fabulatrice. Ah, c'est la directrice. Ah, carrément sur la table. Madame Bradfer. Ah, elle s'appelle Madame... <rire> Waouh. Dehors. Sors de cette classe tout de suite. Je ne suis pas une fabulatrice, c'est pas vrai. En effet, tu ne mentais pas. Mais je... Montre-leur, prouve-leur que tu ne mens pas. Mais comment L'été interdite. Bon bah salut hein Je joue euh, Jon Non, ça va barder pour tête de chiffon. Bien fait pour elle, faut pas me chercher. Journal mis à jour. Ok. Où, où est Sam Where is Sam Sam is in the kitchen Non. Bonjour. Tout ça, c'est la faute de Feg, il m'a volé mon déjeuner pendant le coin. Ma mère va être super triste si elle prend que j'ai des ennuis. T'aurais dû me le donner sans râler, c'est tout. sais pas. Sam a filé le grand-père. Vous allez pas partir à sa recherche Bah si. Allons chercher Sam. Tu rentres toi aussi Ne t'en fais pas, je ne dirai rien à la directrice. <rire> vous êtes gentil, monsieur. Euh, vite, Sam est parti pour les terres interdites. Il faut que vous alliez là, à la mine. Moi, je n'ai aucune chance d'arriver à temps. Ok. Pourquoi tu n'as aucune chance Peut-être qu'on va voir la lumière du jour. Allez ah, C'est pas où la mine, déjà c'est en, en bas, à gauche. Vite Sam, attends-nous Il y a des trucs rigolos. Sam Bonjour Vous me donnez votre masque Les piliers. Oui, aujourd'hui, fais attention aux piliers. Ah, ça va s'écrouler, c'est ça que tu veux dire Bonjour, j'aimerais acheter quelque chose avant de partir, s'il vous plaît. Bah ben voilà, un sac à dos. Et voilà, on a une place en plus. Toujours partir avec un bon sac à dos. Euh, du café, c'est pas mal. Ça fait quoi L'odeur est alléchante, mais tout le monde ne supporte pas son amertume. Donc ça rajoute deux, deux cœur Jaune. Un magazine qui donne chaud. Bon, je crois qu'on va acheter Amour Sauvage. Hein. Bon à en pleurer. Oeuf. Lait. Euh, ok. Épice. Une épice sous la forme de grain. On a acheté... Alors... Petit clin d'œil pour euh, euh, du coup l'anti-stream. On achète des épices et on va acheter. Euh, euh, petit clin d'œil pour moi, euh, amour sauvage. On achète tout. Voilà, on a plus de thunes. Allez, salut. On a plus de thunes, On est parti pour, Ouais. Et, alors, oui, amour sauvage. <rire> euh... On peut faire un plat de fruits, oui, bien sûr. À quoi sert Amour Sauvage exactement, parce que je ne comprends pas. On a acheté pas mal de trucs en vrai. Un magazine qui donne chaud. Bon, on a acheté Amour Sauvage, je sais pas à quoi ça va servir, mais peut-être que ça peut servir. Bon. On, on a bien fait des courses. <rire> Les courses sont nécessaires avant de partir. <rire> Les courses qui ne, sont, qui ne servent à rien, mais... Elles sont faites, on a acheté de la bouffe hein, quand même, hein. faut, faut, faut, faut se le dire à son coup là. C'est euh, on est prêt. Elle vient de filer dans les terres interdites. Il faut qu'on le dise à John. Pourquoi faire On la reverra jamais cette gamine. Tant qu'on la boucle, personne n'en saura rien. Mais lui, mais lui il est insupportable lui. Par, par Tiens, salut Jon. Jon, Jon, mon pote Ouais, mais toi t'es pas mon pote en fait. Ça m'est parti dans les terres interdites. C'est pas une blague. Elle va se faire.. Trucillé là-bas. J'étais justement en train d'essayer de me ramoter les troupes pour aller la sauver. Mais bien sûr, mytho. Quoi Qu'est-ce que vous avez les troupes dans les terres interdites Bon, salut, je vais sauvegarder. Attends. Le maire est déjà au courant, quoi hein non. Si je trouve un truc, ma vengeance sera terrible. Bon. Je ferait mieux d'aller à sa poursuite, John. T'en fais pas, je dirai rien au maire. Attendez, je sauvegarde d'abord, parce qu'on a fait des emplettes. Alors oui, je serais quelqu'un de différent, parce que j'ai acheté... Euh... Sauvage, je sais pas quoi là. D'ailleurs, ça s'appelle comment le truc Il a un titre bizarre, non Amour sauvage, oui, c'est très bizarre. Euh, hop, euh, c'est pas où qu'on doit aller Ah oui, c'est en haut. <coughs> Laissez-moi passer Je dois aller aider Sam D'ailleurs, euh, on n'est pas allé de l'autre côté, je crois. Si Si. Laissez-moi passer Donnez-moi du sel pour que j'achète d'autres magazines de cul. Euh, pardon. Mais elle est pas là. Ah je peux monter. Ok. On est parti hein. Ça se trouve, elle est jamais montée, mais on est monté. Allez, Stonks. Ça vibre hein. Yata Bim, bim, bim, bim Non mais... Euh... Je peux pas lancer une, une, une bombe là-bas, je crois. Ah si Voilà. C'est là où je fais preuve d'intelligence des fois. Bon alors, de l'autre côté y'a quoi on peut monter Non. Il n'y a pas de saut dans ce jeu. Bim bim. Bim bim. Bim. Bim bim. Bim bim. Ha ha, je suis allé plus vite que la lumière. Euh, pas vraiment, mais bon. C'était réfléchi. Mais qu'est-ce que c'est que cette fourmi On voit le soleil oh pour la première fois, je bronzerai. Bon, on fait exploser ça. Hein. Ah oui, donc ça, c'est les piliers. Il faut les casser, j'imagine. Allez, on casse. Voilà. Parce qu'on fait tellement tout péter qu'on va péter les clés. Il oh, y a des vélos. Je veux, un... je veux faire un vélo. Moi, je veux faire du vélo et du skate. S'il vous plaît, à l'extérieur, si c'est possible. Si y, a... si y a un vélo, c'est trop bien. Allez, on connecte. On est on est rapide la, à la détente. Là le bouton, on allume. Ah oui non mais faut, faut éteindre. Attendez. Hop. Euh, merci des 12 de bis hein. euh, Merci. Merci d'être là. Je connecte. Bim. Bim bim. Bim bim. On connecte. Allez hop. On appuie. Super Bim, bim. Tout cassé, Tout cassé. Ah, attends. Tiens, c'est pour vous Voilà J'aime bien les plantes carnivores mais faut pas déconner C'est quoi ces plantes carnivores qui poussent dans les toilettes Non, ça c'est pour... possible j'imagine. Enfin, <rire> quoi que. Les plantes carnivores c'est quand même fragile en vrai. Ah, attendez, avait... attends, attends, reviens en arrière. Il y avait une porte en bas. Je voulais voir ce qu'il y avait en bas. Attends. J'ai bien fait descendre. Du sel de masque. Bon, en haut d'abord. C'est ouvert Attends. En haut ou en bas En fait, vu que le but c'est d'aller en haut, on va aller en bas. On va voir ce qu'on... Ah. ah je peux balancer des canettes Oh, ça c'est bien, ça aussi... Donc là, on est dans un ancien centre commercial, j'ai l'impression. Ok. Bon, on va faire étage par étage, hein Et non oh, Tiens. Prenez ça. Donne-moi de la vie Oh là là. Bon. Hey, ciao Je vais sans doute mourir à un moment. Hein. On ne trouve rien dans ces bocals. Utilisez oui, l'eau, non. De la vie, trop bien. Alors attendez, parce que là on a fait le tour. Ah, il y avait une porte en bas, mince. Attends, on descend. On a trouvé des fruits. Qu'est-ce que c'est Ah, il y a un journal. La vraie vie. M le manga Earthbound, mais trop bien. On aura de la lecture sur le chemin, c'est bien. Et du coup, là, on a fait le premier étage. Ouais, c'est ça. En fait, on, on revient ici. On est toujours à cet étage-là. On pourrait redescendre encore. Mais du coup, je veux peut-être qu'il faudrait remonter. Ah. On va monter. On va monter, on va voir ce qu'il y a en, en haut dans la salle. J'ai l'impression que c'est le, le premier monde. Hein. Ah, ben bah, il y avait rien. À part de la... du sel. J'ai bien fait de descendre. <cười> Mais c'est quoi ces larves Pour un oignon. Ouah Ça coupe deux fois, ça donne des coups. Ah Ah Il y a l'air d'avoir un truc derrière. Ah, ça va être cache 13 d'or. On va le trouver. Du celle de masculin. Trouver dans les vestiaires de sport. Oh là là. On dirait moi qui fait le balai. Bim, bim, fait tout le haut, hein, c'est vrai. on va descendre d'abord. Pas passe par là. Ok. Ah, j'ai pas la clé, du coup. Ouais. Je n'ai point la clé. Et on peut pas descendre, il y a de l'eau. On nage pas, j'imagine, dans le jeu. Fais de poil. Ah bah c'est la caisse. Ah c'est intéressant. Il y a un truc ici, derrière, j'ai l'impression. Bah. Ah je peux pas plus. Bon. Des champis. Ok. On va utiliser la. Voilà. On va essayer de faire un ricochet. C'est marrant parce que dans ce genre de jeu-là, les deux, deux, trois premiers monstres, il y, y en a un au moins qui, qui lance des trucs de loin. Là, c'est un peu trop simple. Je dois bouger les aquariums Non. Je dois passer de l'autre côté. Je continue, du coup It seems so. A toujours pas trouvé la clé. Ah, la clé. La clé du boss. Attends. Oui, il dit qu'il y a bien un truc là. Il capte quelque chose. Ici, là, de ce côté-là. Il n'y a pas de réseau, il dit. Là, là. On capte un truc ici de ce côté-là. Ah bah une salle secrète. On a trouvé des jetons, c'est magnifique. C'est pas vraiment secret si on regardait la lumière. Ok. Bon bah on redescend. Là, il y avait un truc aussi. Il disait qu'on pouvait passer en haut et en bas. Ah oui, d'accord. Il y a un truc qu'on peut faire là, au-dessus. Ah oui, d'accord. Ah, d'accord. Comment je pourrais passer là Il y a un trou et il y a moyen de descendre. Ah oui, il faudrait que je descende d'abord, d'en haut. Ok, il faudrait que je monte d'abord. Alors. Donc, pour monter... Faudrait que je passe par là. Et là, apparemment, il y a moyen de descendre là. C'est fermé. Ah oui, c'est vrai c'est vrai que c'est fermé. Ah, bah d'accord, bah à tout de suite. Hein. J'avais déjà oublié la porte. Il nous faut des bombes, hein. On est un peu à cours de bombes, là. Et là, c'est pas par ici qu'il faut que je passe. Là, il y a des poubelles. Pic, pic, pic Pic, pic, pic, pic, pic, pic. Ah. Touché. Cœur. Bon Non. Oh là là. Mais euh, comme ta joie, euh, car... le plan de carnivore, hein. Bonjour. Je suis le cuisinier. Oh, de la vie. Ok. Donc là, si on passe ici, de la vie. J'ai un cœur en plus ou pas Non. Non. Et on descend. Mais ça va être de l'eau d'en le bas, normalement ils disent. Ah, des bombes, enfin. Alors, est-ce qu'on est dans un compartiment où il y a. Oh, il y a de l'eau, mais pas de trop d'eau. Alors là, c'est l'endroit où je risque de mourir. Comment qu'on arrête, ça Comment je fais Je tape. Ah non, c'est... Il pousse Ah oui, d'accord. Et là, il avale, c'est ça Ah... On va essayer. Oui, c'est ça. Oh Il a avalé. Ah bah, il a cassé. Bah, voilà. Il a cassé. Oh, le gros sel. Ah non, c'est le gros sac. Le fruit des sables. Niche. Bon, on est passé à un autre... Euh, interagir. Là, j'avale, c'est ça Ah oui, du coup... Ah oui, je peux pas faire ça. Uh -huh. Là, je me fais pousser, c'est ça Et après, je pourrais pas revenir, du coup. Ah Dommage. C'est fermé Allez, salle fermée de Zelda. Oh le ralenti. Oh on applaudit le ralenti. Ah non, c'est pas onk. c'est onk. Attendez. Je voulais juste faire honk de victoire. On peut faire aussi un, un combo breaker. Hop. Ah. Oh, piche. Piche, piche. Ok. Bon. On est bien avancé, on continue. Ah, mais ça, c'est un pilier, ça Vas-y de faire attention au pilier mais là ça va m'aider. J'imagine qu'il faut traverser vite. Allez, à... Donc là ça me pousse et vers quelqu'un qui va me taper. gâché bon après c'est des ventilateurs ça ah mince ok allez hop tiens prends grimper. Donc là, ça veut dire qu'on en grimpant... Oui, c'est là où on arrive, ok. Ah, donc du coup, c'était une descente mais de que de ce côté-là, ok. Donc là, je pourrais passer par là, récupérer d'autres trucs, mais... En fait, nous, on passe par là, ok. Ah Un bouton. Un bouton machinique. Ok. Euh, là, ça connecte pour pouvoir connecter, mais d'accord. Euh, faut que je connecte d'autres trucs, du coup. Donc, faut que je connecte en haut, en bas. Euh, bah, on va faire en bas, d'abord. Hop. Et on va voir ce qui se passe, là. Ah, mais ça, ah, mais ça passe à travers. Ah, D'accord. Ok, et si j'ouvre Ah oui d'accord, ok. Mais là ça ouvre... ça permet de quoi en fait Oui ça allume le truc à l'intérieur, mais comment je fais les deux Et là ça ouvre en bas. Ok. Ok d'accord. C'est un peu complexe hein. Je vois pas du tout comment on pourrait. Alors là ça passe par ici. Pour pouvoir passer par ici, il faudrait que ça soit connecté là. Euh... Non oui. Je peux pas connecter en bas j'imagine. Ah si, non. Ça rien en fait. Hop, ici. Là. Ah, bah, qu'est-ce qui se basait Ah, c'est un boss. Ça pue le boss. Ça pue le boss. Bon, bah. Bonjour. Ah, c'était une bombe. Ah... Et là, on est. On est quelque part dehors. Mais du coup, elle est passée par là, Sam Parce que je, j'ai pas l'impression qu'elle a fait le chemin. Hein. En même temps elle est aidée. Ah mais on est vraiment dehors. On a vraiment vu le, le, le jour. Bon, tenez. Mais je crois qu'on est dehors. Hein. On va faire un petit. Euh Presque. Ok, et par là, il y a quoi Ah oui, donc on va passer par là d'abord. Petit pas, petit pas, les bruits de petit pas. Pipi, pipi. Ah, elle s'est cassée sur lui. Donc là, à gauche ou à droite? À gauche d'abord. Youhou! Il faudrait ce trésor jusqu'à la fin. Oh, C'est que des pièces détachées. Bon, bah, salut, hein, petite plante carnivore. Bon, là, on commence à se retrouver avec des rochers, quand même, carrés. Hein. Alors, je sais pas où est l'entrée du métro, mais elle est bizarre. <rire> là, on était quand même dans un métro tout à l'heure. Ouh là là, ça devient complexe. Alors... On va d'abord exploser pour voir ce qu'il y a. Ok, on va faire porte par porte. La première, elle doit être connectée ici. Le fil il passe là, il est connecté là, et là, ici. Et on appuie. C'était principalement des bombes. Ok. On déconnecte. Parce qu'il ne faut pas toucher l'électricité euh, quand c'est connecté. La deuxième. Ça descend et ça descend là et ça revient ici. Donc, normalement, c'est juste là, du coup. Là. Ça devrait être ça. Oui. C'est bien ça. Et c'était que du verre. Bon, ça me... Ah, il y en a là. Non, non, non. Fais attention à l'électricité. Et du coup la troisième, tu tu tu tu tu tu, tu ça descend et là, ça tourne. Et là, on touche ici. Ah, attends, non là. Oui là. Ça descend là. On connecte ici. Ça descend en bas et on connecte là. Voilà, et là c'est bon. Ah, il y avait des trucs à casser. Bon, on ouvre ça. On a du fruit à sable. Cool, cool, cool. On remonte, on va essayer de casser les trucs en haut. On fait le loot express, hein. Mmh. Donc là ça souffle en bas. Uh -huh. Ah donc lui il, a, il aspire et après il va pousser. Ok on va voir ce que ça donne. Piripiripi, pi Ok. Mais euh, là, si je. Ça va être compliqué quand même, non Comment je monte là hein Je suis à contre-courant. Ah, ça passe Ok. Ok. Bon, bah, tant mieux, hein. Je continue à monter, et je suis descendu. Ça c'est quoi ça ah, on peut acheter des trucs. Boisson énergisante, ça donne des vie. Lot de munitions, ça donne... Ah on, a... on peut acheter de la munition. Le plein de munitions, on n'a pas de munitions de toute façon. Hop, on achète de la vie. Hein. 5 coeurs, c'est bien de toute façon, c'est toujours bien. Allez hop, on sauvegarde. Est-ce qu'on serait pas face à un boss s'il y, y a des vies C'est une bonne question. Allez Heureusement qu'il y a des frigos hein, dans, ce, dans ce monde. Jon Jon Vert en bas et bleu en haut On est arrivé à la fin. Hein. À la fin du début du jeu. Ah, bonjour monsieur le boss le maire, j'imagine. Ah, ça bug. Non, c'était normal. Pokémon, attrapez-les tous. Ensemble pour la victoire, Pokémon. Rien. Ah, ah J'ai bien fait de la poser. Coup de pelle dans ta tête il fait des trous. Là, il va souffrir il va. Ah oui, donc on peut rien faire. Ok. On peut rien de marcher. Ouh là là. No. On oh, marche, on marche, on marche. J'ai pas assez de bombes. Mince. Attends J'ai pas assez de bombes. J'ai dit que j'avais pas assez de bombes. Laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre. Hayo. Ça vibre. Jon Jon, où t'es passé Ah, mais je suis décédé Jon, Jon, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es blessé? Alors, en même temps, si tu étais échoué, il va pas réagir. Jon, Jon, y quelqu'un. Allez. Qui quittait toi? Je suis toi, Sam. Je t'en supplie, fais quelque chose pour le Jon. Désolé, mais tu es la seule à pouvoir l'aider. La seule façon de voir la lumière, c'est de percer les ténèbres. Ok. Merci. Ah, attends. Percer les ténèbres Elle a été équipée, là J'ai entendu hein, une sorte de... Pouvoir. Génial, vous avez pris bulle d'énergie. Du coup, je vais mettre une bulle d'énergie autour de lui. Ça, oh, c'est trop ménéant. Ah, j'ai plus d'énergie. Oh, la lumière me donne de l'énergie. Ça m'appelle Sky, ça. Voilà, on va bassenter un peu, parce que la prochaine salle, ça va être la guerre. Ah, la carte est indisponible. Ah oui, d'accord. Du coup, en fait, il y, y a quand même une limitation. Là, je vais vite. Allez, 75% moins. Ok, en fait, c'est sans la lumière, ça, ça marche aussi. Ah, ça va être un puzzle dans ce genre-là, ok. Donc là, il y a du vide. Alors, on va vérifier si on peut attaquer avec. Ah, ça les emprisonne. Ah, c'est pas mal. D'accord. D'accord. Il okay. faudrait que j'aille au-dessus Mais j'ai pas la carte Bon On va essayer de monter Passons par là peut-être Ah oui, mais je peux pas taper avec Merci Wisebot. Non. On a fait le tour. Ok. Je comprends mieux maintenant pourquoi euh, c'était pas si dur. Parce qu'en fait, euh, avec Sam, c'est plus, plus compliqué. Euh, les carnivores en tout cas. Donc du coup, on les gâche quand on les bloque. Et on les gagne quand on, dé quand on déclenche. Euh, voilà. Donc hop. Ah, en fait, il faut faire euh, une perte-gain, quoi. Ok. Là, il y a du people de l'autre côté. Hein. Donc là, on va en gagner, là. Voilà. Et Complexe. Qui est ce jeune homme Ou cette jeune dame Encore une impasse. Ça va encore être à moi de faire le boulot, on dirait. Tu vas encore tout faire sauter, pas vrai Tu crois vraiment que c'est une bonne idée de faire ça ici T'inquiète, je vais utiliser juste ce qu'il faut de poudre. Va t'abriter quelque part. Bon, d'accord, tu as droit à une deuxième chance, j'imagine 5, 4, 3, 2, 1. Nichelle On dirait que je me suis légèrement mêlé les pinceaux avec la minuterie. Comme à chaque fois en fait. Ouh, Isa, c'est incroyable, c'est la découverte du siècle. On est où Dans une ville sauver Jon. Ah, mais... Ah, on revient dans la ville. Aïe. Garde-moi une bouteille, d'accord Petite samie D'où... D'où que tu sors, dit Ça me dit rien de bon. C'est Jon, il est toujours là-dessous. Juste quelques agréatures c'est... Ce qui est plus embêtant, par contre, c'est qu'ils sont allés euh, dans les terres interdites, si le maire l'apprend. Jon, je... qu'est-ce que je peux faire Voyons, un peu de gel devrait faire l'affaire. du gel, je vais en chercher. Il y a juste un petit problème, le seul qui puisse avoir ce genre de choses c'est cette espèce de docteur Maboul au Tu veux dire Bogota Pas de problème, je vais lui demander. Sauvegardons. Alors, quelles sont les discussions que John... Qu'est-ce qu'il qu qu va bien Je me suis fait un sang d'encre. Parce qu'en fait, on n'a pas discuté avec Sam. Je le savais depuis le début. Tu n'apportes à, John... à John que des ennuis. Ah, bah... Merci. Allons bon, John a trouvé le moyen de se blesser, hein. Pff, tu... il a sûrement bien cherché. Vous êtes... Ma... Madame, vous êtes méchante. Bonjour. Si ce n'est pas la petite Sam, Qu que quelque chose te chérine tu n'as pas mis Jean en colère quand même. Écoute-moi bien, si les enfants ne faisaient pas d'erreurs, ce ne seraient pas des enfants. On va donc demander pardon à Jeanne, tu, si tu t'excuses sincèrement, tu seras pardonné. On va jouer ailleurs, petite, tu risquerais de te crever un œil ici. Ah, merci. Alors, on va à la mine, non hein. Non, le bar, c'est vers la mine, donc c'est juste à côté. A pas le pouvoir là, je vais disparaître à tout jamais. Je vais regarder derrière avec mon goûter. Ah oh, trop bien la chance! Me refaire des Daria, c'est la vraie vie. Il se life. et eh bien, cœur sur toi, Big Flame Girls. Et bon, Daria, hein. qu'est-ce qui t'amène, mon ange? Bogota a déjà levé le camp, il est parti. J'ai trouvé John, me dis pas que tu l'as pas vu. Quel crétin, il a encore dû se perdre. Va voir à la mine, qui sait Il doit être en train de traîner par là-bas. Ok. Bon, au revoir, monsieur. J'ai pas mon pouvoir, hein. je peux pas utiliser mon pouvoir. Hein. Oh, mais c'est la petite Samy, tu crois pas que John va passer l'arme à gauche, quand même Non, tu, tu m'embêtes. Ah non, attends, attends. On va payer un truc. On a des jetons. Ce filou cupide est aussi lâche que faible. Avoir réussi à le capturer dans une big boss, c'est un du miracle. Bah, ça être très bien. On en a 5, enfin, on va utiliser tout. Six Il est si mignon qu'il se fait harceler, ah mais c'est par les autres monstres. Je devrais peut-être aller me promener, l'inspiration me manque pour créer davantage de monstres. <musique> Capable de mâcher des pierres, une drôle de bande de vieux à coquester aujourd'hui. Ils prétendent être des pirates mais ils me plaisent bien, ils me racontent toutes sortes d'histoires sur le monde extérieur. Bah, très bien, on continue. One Piece. Le tout premier Pixball. La toute première Pixball, ce prototype de jouet pour enfants, a connu une telle popularité qu'il a été intégré au jeu. Ça ça ressemblait à... au méchant de Doom. Oh, l'a eu deux fois. Grave allonche là. Stratège du roi démon et chef des quatre généraux. Les quatre généraux détiennent des cristaux d'énergie essentiels pour sauver la princesse. A très bien. Et voilà, on a tout fini. Donc là, on pourrait jouer, j'imagine. Ah, c'est le manuel. Ah, j'ai joué. Attendez. Je veux juste regarder le manuel. Suivant. Il était une fois au conforme. Ça, c'était l'histoire. L'union fait la force. La victoire fait aussi la force. On ne va pas jouer au jeu dans le jeu, là, pour l'instant, s'il vous plaît. Quittez. Par contre, on pourrait rentrer. Et vu qu'on pouvait acheter des trucs la dernière fois, Daniel, comment, on va, comment on va John Sam, tout est de ma faute. Si ces trois-là te causent des ennuis, c'est uniquement à cause de moi. Non, c'est faux. Allez, on part. Donc ça, c'est extension de sac à dos, mais on en a déjà. Si je reprends, ça change quelque chose. J'en ai quatre, ça. De toute façon, j'ai... Euh... J'ai déjà mon, ma pomme pote, là. C'est bien. Donc J'ai agrandi mon sac à dos. Bon, pour l'instant, c'est... On sait jamais... c'est pas là, hein. J'ai pas d'armes. Autre que mon attaque, on va voir ce qu'on peut faire avec. Quoi Vous êtes allé dans les terres interdites Et Jon a été blessé T'en fais pas pour le maire, je suis remué avec une tombe. On sait qui, Il faut pas parler. Faut pas parler avec le moustachu, là, Du du du du du du du du. Bon, on sauvegarde ici. C'est quand même beau comme jeu. Il y a même un grain sur le blanc. C'est beau. Un grain. Euh, un grain papier un peu. Bon là, du coup, on refait la même chose. Hein. J'imagine que ce qu'on a fait. Mais attends, on, on devait pas aller à la mine? Il faut trouver le gel pour Jon au bar de Bogota. Mais du coup, euh, Bogota, est... on m'a dit qu'il était à la mine, c'est ça Bon. Il était en bas la dernière fois. On va voir ce qui se passe. Il était pas ici, genre. Ouais. Bogota Bogota Bon, il n'est pas là. Hein. Mais, oh, cette faculté des jeux. Il était peut-être à côté, il était là. Ah. Il était là Je ne sais plus où il était. Je ne sais. Tu si, il était ici. Il était là. Donc il est pas ici Bogota. est Bogota. Oh je me rappelle plus. C'était quoi la discussion qu'on qu a eue la dernière fois On peut pas casser ça. Non. Il y avait des champis de l'autre côté. Il me semble aussi il y avait un... dans une mine il y avait des champis. Ou c'était sous l'école, je sais plus. Les champignons m'aident hein, euh, en tant que en tant que Sam. Bon, apparemment, il est pas en haut. Peut-être qu'il est en bas. Non. Il est pas là non plus. Ok. Il n'a pas l'air d'être trop dans la mine en fait. Il est pas là. Est-ce que je peux prendre des bombes Parce que j'ai pas essayé de, de, de, de prendre des bombes. Je peux non. Les bombes sont uniquement pour Jon. John... Euh, bah du coup, euh, par où qu'on va. Ah, il y a une porte fermée quand même. Ah oui, c'était la porte euh, pour, les, la, pour les... Ok, c'est moi. Bah on va en haut. Jon, hein. il est là-haut là. -haut, là. Euh, pas, Jon. Comment il s'appelle Mais là, si je repasse par ici, ça me sert à rien. Oui mais c'est pas bon. Enfin, je les tue pas, quoi. Je me débarrasse pas de ça, donc je peux pas. Ok. Là, il avait rien. On a déjà tout dépouillé. Le monde est vide. C'est pas par ici, hein. j'imagine que Bougouta était. Euh, bah, il est peut-être sous le, sous l'école. Hein. Il est où, Bougouta Quoi Vous êtes allé dans les terres Non, mais... Bon, il est peut-être dans la porte 2, parce que j'ai fait la 3 et la 1, mais pas la 2. On va voir. Non. Ah, ça bucket. Ça bucket. Il y a eu un petit laps de temps. Là. Ok. Euh, bah, il a pas l'air d'être là. Hein. J'ai du mal, je me suis perdu, je crois. Attendez. Mais si, c'est là! Ils me disent d'aller par là. Et après, ils me disent d'aller par où Bon, ils me disent d'aller là. Bon, voilà. Hein. Écoute. Et là Ils me disent plus rien. Mais écoute, on va aller dans la mine, hein, jusqu'au bout. C'est-à-dire sortir. Ah, bah, il est là ça alors, si c'est pas la petite de John, j'allais justement venir vous retrouver, mais on dirait bien que je me suis un peu perdu en chemin. Quoi donc du gel bien sûr, voilà. Je soupçonne beaucoup de tête de faire des allers-retours. Ah oui, au fait, euh, en aucune circonstance ne prononce les mots TR interdite devant le maire. On a le gel déjà. Il n'y a, a pas trop de musique là. Hein. Un jour, on y arrivera Jon, j'ai trouvé le gel Parfait Avec ça, on fait tout ce qu'on pouvait. Est-ce que Jon va s'en sortir Ça, ça dépendra de lui. Jon Jon Jon, Jon, tu es réveillé, hein viens voir ce que j'ai découvert Allez, Jon, dépêche-toi Il a déjà ouvert toutes les... tout, tout le soleil, là Ah, du coup, on rejoue Jon. Euh... Jon, t'es fatigué, je crois. Ça va petit chat C'est bientôt l'heure. Ah Ah c'est intéressant. Mystère et boule de gomme. C'est que le début du jeu, c'est ça Le prologue... Donc là, on est au chapitre 1, j'imagine. Jon... Il faut que tu te remettes, Jon. Quand tu seras guéri, on pourra... aller à l'école ensemble. Et puis jouer à Earthborn. Et après, et après, Jon, on ira à la surface. Rien que tous les deux. Monter la garde compris. Jon Ça perd les popettes. ce n'est pas là ce très en personne. Ne t'inquiète pas mon trésor. Je suis ici pour Jon. C'est tout. Oui, oui petit chat. D'ici quelques minutes, on va s'arrêter, t'inquiète pas. Tu n'as pas l'air si mal. Et moi qui croyais que tu étais gravement blessé. Oui, j'ai bien entendu. Tu sais j'ai toujours apprécié Jon, je... non Je te jure, tu es comment dire Une vraie bête de travail. Mais tu n'as pas pu t'empêcher d'y aller, hein. Ça mène à la surface, vous savez. Bigre Tu as la langue bien pendue toi, hein Est-ce que tu te rends compte, petite de ce que ça fait à ma réputation, ça. Tu as abîmé la réputation du maire. Et quand on abîme sa réputation, le maire se met très en colère. Alors, comme... comment peut-on rectifier ça mmh. On n'a rien fait de mal. Et même que John, il a éliminé tous les monstres qui se trouvaient là-bas. Ah, vraiment C'est impressionnant, John. Très impressionnant. Tu sais, ça me rappelle quelque chose, en fait. Oui, je connais l'endroit parfait où vous, vous envoyez. Garde. Oui, chef. T'inquiète pas, Nina, dans quelques minutes je m'en occu occupe, je m'occupe de toi. Oui, t'inquiète pas. Allez avance. Petit chat, viens. Toi aussi. Ça va petit chat, ça va. On va te donner à manger, t'inquiète pas. C'est l'heure, je sais. Ça va, le bâtor. Non, une pipe, monsieur le maire, si seulement vous avez pu vous entendre, c'était de l'art, c'est moi qui vous le dis. Tu as abîmé la réputation du maire. Et quand on abîme sa réputation, le maire se met très en colère. Le grand maire Hoffman, l'expérience, se qu'on de le plus, j'arriverai pas à être à moitié aussi flippant même au mieux de ma forme. Ce pauvre John a dû se faire dessus. Ça suffit. Il est bientôt l'heure de les bannir. On dirait un peu le bureau dans... Euh, comment ça s'appelle Disco Elysium. Va t'occuper des préparatifs. À vos ordres. Je vous laisse tranquille. Attends. Il vous fallait autre chose J'aimerais répéter un peu. Mais petit chat... Non, non. <rire> ah, ah, ah. Aïe, aïe, aïe Tu m'as explosé la cuisse Oh Aïe aïe aïe Nina tu m'as fait archi mal Tu m'as griffé Tu m'as griffé Alors du coup on a un... Il y a un chat qui vient d'essayer de... de monter sur moi Et du coup qui m'a griffé toute la cuisse Pardon pour les oreilles euh... En plus c'est un petit chat Qui s'est griffé euh, l'œil Et du coup on a dû mettre une autre collerette Donc vous avez peut-être entendu la collerette en passant voilà. Parce que sinon, elle continue à se griffer l'œil. Un petit chat. Et vous allez voir. Regardez. Regardez-moi regardez la clarette. Ah, vous la voyez pas Bah Tant mieux, je veux dire. Ah. Ah, mais qu'est-ce que tu fais Bon, là, là, vous avez dû la voir. Tu <rire> fais des demi-tours sur moi, là. Répétez. Oui, répétez. Ah, m'a explosé la cuisse. C'est mollet. Ça fait archi mal. <rire> Aïe. Oh, je vous en prie. Pitié. partez moi monsieur le maire. Abandonnez tout espoir de jamais revenir. Car je viens vous emporter vers le monde de la surface. Tout ce qui vous attend désormais, ce sont les ténèbres, le feu et l'enfer et le froid du néant. Vos pas ne font plus noter bienheureuse. bienheureuses. Non, vous parcourez jamais. Désormais, des contrées empoisonnées et sous l'emprise maléfique. D'un incessant, d'un intarissable. Miasme, Comme dans Métro 2033. Comment était-ce c'est pour ça qu'il était blessé. C'était. Épatant. Bon sang, j'en ai encore les genoux qui jouent des castanettes. Tant mieux. C'est vrai qu'un peu d'entraînement peut avoir hein, du bon de temps en temps. On va s'arrêter là. Hein. Si j'ai si si on... Au moment où je sauvegarde, on s'arrête là. Allez alors, comment qu'on peut faire Examiner. Bas les pattes Et Jasper. Touche pas à mon bébé Hein Vous êtes qui vous Tu ne jamais C'est moi, Jasper, le roi de la. Ok, j'ai pas dit. En chair et en os. Ça t'étonne Le roi de la scène. ok. dis pas que... Les gens m'ont déjà oublié. Euh, mais sinon, vous avez appelé ça votre bébé Ça ne ressemble pas vraiment à un bébé. Des yeux perçants comme des projecteurs qui illuminent la crime dans l'obscurité. Des yeux lasers, du sang frais, trace éclatante de la bataille qui venait de se jouer. Nul autre que... Earthborn, le pisteur nocturne. Earthborn ça aussi, ça vient d'Earthbound je crois pas. C'est trop génial. Tu aimes Earthbound toi aussi C'est mon jeu préféré. Plus haut Je vois rien. Je peux pas aller plus haut. Tu pèses une tonne, bon sang. Répète un peu ça. Hein Carota C'est la voix de Carota. Aïe. Sam Carota, elle est à l'intérieur. Me dites pas qu'ils vous ont attrapé, vous aussi. Ça, mais là-dedans Aïe, euh, euh, c'est ma tête, ça. Désolé. Dépêche-toi. Ça, Mirette a dit qu'il voulait te donner quelque chose. C'est une pièce porte-bonheur. Elle appartenait à mon père. Elle pourrait peut-être te servir. Comment est-ce que je peux te la passer Zut Le Capitaine Tigre arrive. Filez Espèce d'idiot Je vais le faire. Ah oui. Les yeux perçants. Elle a bien lancé. Ah Sister nocturne Jon Regarde Jon, il y a un trou On a eu obtenu une pièce porte-bonheur. Waouh Il y a marqué « J'ai Jon, regarde Regarde Attendez-moi On est où, j'espère Ici je, je ne saurais pas te dire non plus. Mais tous les soirs j'entendais des bruits de très enchantés d'ici comme des sifflements. Ils devenaient si forts que je devais m'en protéger avec mon pisteur nocturne. Ça fait combien de temps qu'il y a en... euh... Trop chelou. Viens, Jon, allons voir. On ne sait jamais, ça mène peut-être à l'extérieur. Et voilà, on va s'arrêter là. Ah mais on peut faire la bouffe. On va se regarder d'abord. Et on va s'arrêter ici. Je pense que, bon, il n'y a personne trop sur le stream, mais c'est pas grave. Euh, je vais vous faire le, le big up du lien et on va aller voir Jolene. En tout cas, merci à euh, beaucoup de personnes qui sont passées dans le stream, c'était cool. Il euh, n'y a pas trop de son, mais euh, voilà. Euh, apparemment, il y a moins de musique que je pensais dans le jeu. Euh, que dire de plus euh, Je vais euh, raid Joline. Jolin, qui euh, est en talk show. Euh, en talk show et podcast Hop euh, Comme ça c'est prêt. Euh, voilà. Eh bien, euh, à plus tard. See you. Ah mince, c'était pas ça. Et euh, et je vous envoie les liens aussi. Parce que ça peut servir des fois. Je vous envoie les liens. Tic, tic, tic. Tic, tic, tic. Appuyez pour lancer le raid. Bah, très bien, je vais appuyer pour lancer le raid. Hop. Euh... C'est où que c'est déjà les commandes. Voilà, hop. Les liens. Je crois que j'ai mis... Oui c'est bon euh, et du coup euh, SO pour Big Flame Girl et Anarthube qui était dans le coin euh, et on va voir Joline See you